Je suis un euh, tailleur de silex spécialisé dans la pierre à fusil. Hein, mais je fais parallèlement des couteaux en silex. Et c'est avant tout euh, bah, un métier de passion. Tu y venu comment voilà. J'étais très mauvais à l'école. <rire> et bon, mes parents étaient un peu désespérés de, de moi. Et puis bah, ils m'ont emmené euh, rencontrer une, une personne qui taillait déjà du silex. Et euh, voilà, j'ai accroché. Pourquoi la pierre plus que le métal Je pense que j'ai toujours plus d'affinité avec le, la pierre. Ouais. Et alors, tu, es venu, à, tu es venu à quel âge et comment Très tôt, à 15 ans. Ouais. À 15 ans, et puis bon, ben, bah, il y a une évolution de la taille. J'ai fait des pièces de plus en plus fines. Et comment tu t'y prends pour arriver à tailler quelque chose de si fin que du silex C'est pas évident, j'ai tout dans la tête. Mais le, le silex, moi je le trouve dans le sud du Loir-et-Cher. On est dans un bassin très riche en silex, c'est un bassin sédimentaire. Il y a les châteaux de la Loire, Bon, ben ils sont faits en tuffeau. Et dans ce tuffeau, des fois on trouve du silex, des blocs, des nodules informes. Et, euh, et là, le, bah, le but, c'est d'en trouver de bonnes qualités. Parce que la plupart des silex sont pas très bons. Ils sont bourrés de fissures, d'inclusions. Et euh, voilà, ils se sont formés dans une mer à l'époque euh, bah, des dinosaures, il y a 90 millions d'années. Et euh, tout, tous ces silex étaient à l'origine des micro-organismes composés de silicium. Et euh, ils se sont cristallisés les uns aux autres. Et ça a fini par former des nodules. Et donc, ces nodules, il faut avant tout qu'ils soient purs, de bonne qualité, sans trop d'inclusion, sans fissure. voilà. Et comment tu arrives à leur donner cette forme-là Sur un, un bloc, je dois enlever un éclat assez large pour commencer à façonner une lame de couteau. Ça, c'est à peu près euh, le début de la taille. Et puis après, bah, c'est toute une succession d'éclats qui font que la, la pièce devient de plus en plus fine. Voilà, des épaissies, Il faut gérer euh, l'équilibre de la pièce avec, euh, avec des éclats dégagés des côtés. Et pour une pièce comme ça, tu mets combien de temps Une lame de couteau comme ça, c'est à peu près une demi-journée. J'ai vu que tu avais un truc dans, enfin, une sorte de harpon dentelé. Ouais, ça c'est plutôt une pointe d'inspiration scandinave. Okay à la fin du néolithique il y, y a des pièces euh, hyper parabiscotées euh, qui ont été fabriquées. Et toi ce que tu as comme marteau, c'est un. C'est quoi C'est de l'eau, c'est du bois, c'est. du bois de serre. Et... Le bois de serre, c'est l'outil du tailleur de Silec. Il n'y a, a pas mieux. Alors il y a des tailleurs aux Etats-Unis qui utilisent le cuivre pour tailler le silec. Et on a des on a des points marqués de ce euh, enfin, bois de serre où on suppose. On a des représentations je suppose euh, oui, oui, oui, oui, il y a quelques percuteurs en bois de serre, quelques rares percuteurs ouais. en boîte de serre qui ont été trouvés, mais euh, oui. après c'est de l'expérimentation avant tout. Et tu travailles sans enclume, enfin sans support, hormis tes jambes et tes c est, c est Je maintiens dans la main, je pose ma, ma patte sur, euh, sur ma jambe, et puis je gère l'inclinaison de la pièce dans la main, et je, je percute. C'est vite fait comme ça, c'est des années de maîtrise. Ça fait 17 ans que je taille du silex et j'apprends toujours. Tu as une production de dingue d'ailleurs qu'on voit ici. Et qu'est-ce que tu envisages pour plus tard, toi, pour la suite justement de ton activité Devenir meilleur tailleur de silex, c'est le but ultime. Et si tu avais quelque chose à dire à ceux qui veulent se lancer dans des métiers comme l'artisanat, comme le tien par exemple, parce que c'est pas un parcours classique, comment tu leur dirais de faire Il bah, faut avant tout que le, ce soit une passion. On se lance par euh, dedans en étant passionné. Si on ne l'est pas, ça ne marche pas. C'est comme ça que ça fait pour moi.